Entre l'Occident et la Chine, ça, moi, je le constate comme vous. Mais euh, comment ça s'est fait, d'après vous D'accord, Léa. Je vous réponds. Vous n'avez plus rien à rajouter, chère Léa euh, J'espère que j'ai formulé ma question et qu'elle est compréhensible. Mais oui, je vous écoute. Oui, bien sûr, nous c'était bien compréhensible. Écoutez, Léa, euh, euh, quand vous faites euh, n'importe quel commerce vous avez deux personnages dedans l'acheteur et le vendeur de temps en temps euh, euh, les deux ils peuvent changer leur place l'acheteur devient vendeur le vendeur devient acheteur alors déjà vous devez savoir une chose notez bien celle de ce soir de david apassi j'ai déjà dit plusieurs fois vous n'avez pas fait attention je vous dis maintenant Surtout, par exemple, toi, là, une fois qu'elle était en train de parler, je ne sais pas si c'était toi ou non, quand elle a parlé de George Soros, tu as dit que tu ne connaissais pas. Heureusement, tu le connais maintenant, mais il y avait quelqu'un d'autre aussi. Il a dit « Ah, oh, peut-être un jour, rapidement, George Soros va mourir, et tout ça va terminer. » Non Cette mondialisation n'a pas commencé avec Soros, ni avec Bill Gates, ni avec des autres personnages. Et ça ne va pas terminer avec eux. C'est une histoire... Même j'ai parlé sur le maktoub. Par exemple, si vous êtes musulman ou chrétien, je ne sais pas quoi, destiné. Destiné, quand on vous a dit depuis toujours, destiné, en arabe, c'est maktoub. Maktoub, ça veut dire déjà écrit. Ce qui est déjà écrit, quand on, on a fait dans votre tête, de tous les gens qui croient n'importe quelle religion, cette maktoub, c'est des projets qui ont été écrits par les chefs de la mondialisation depuis plusieurs milliers d'années au moins 6000 ans. Ça, c'est une longue histoire euh, que je ne peux pas vous donner des explications dans une émission ce soir ici maintenant. Alors, vous devez lire. Vous devez lire. J'ai fait plus de 120, 130 livres. Il y a des livres même aussi en français. Et je vous ai dit que je ne fais pas publicité pour vendre mes livres. Je ne gagne pas. Si vous en achetez 50, je vais gagner 50 euros. Ce n'est même pas mon essence. Voilà. C'est comme votre téléphone quand vous téléphonez vous dites non. Alors pour ça, pour apprendre des choses, il faut aller étudier plus largement, surtout si vous voulez avoir les, les idées que moi j'ouvre. Pour ça, cette organisation mondiale, ça existait depuis plusieurs milliers d'années. Depuis plusieurs milliers d'années, il y avait des guerres, il y avait des virus, il y avait destruction des pays, patati patata. Et ça, depuis toujours, il n'avait pas ni couleur, ni ethnie, ni religion. C'était une union. Euh, des pouvoirs et de savoirs mondiaux qui sont pour se réunir autour de même table alors maintenant la chine la chine aussi c'est un pouvoir mondial depuis des années des, des milliers d'années pendant certains temps il est baissé il est monté à l'époque de mao ils n'ont pas pu euh, conquérir le monde au moins ils ont conquis euh, avec une euh, discipline à l'intérieur du pays ils ont fabriqué un pays un peuple euh, totalitaire dictature et avec ça qu'ils ont gagné et il faut récemment Joe Biden hier il était en train de parler il a dit moi avec les Chinois je parlais au sujet des droits de, droit de l'homme mais oh ils m'ont dit oh ils s'en foutent de ça même ils ont un goût de sang euh, les patrons de la Chine de la démocratie puisqu'ils oh, ne croient pas aux démocraties. Et ça, c'est une idée qui depuis toujours, ça a existé. Et ils pensent que les hommes, c'est des moutons, c'est des esclaves, on doit les manipuler, et avec le mot de démocratie, il peut mieux les manipuler. Ah, démocratie, il est un peu voté voter, démocratie. C'est pour ça, c et ça a existé depuis toujours, le pouvoir chinois, la mondialisation. Alors, après le chute de Shah d'Iran, il y a déjà 43 ans, lui, il a augmenté le prix du pétrole, c'était 9 dollars, il l'a ramené à 36 dollars. Il y avait des crises en, en, en Europe, vous ne le rappelez pas, vous devez aller le lire, en 1973. Euh, il y avait une crise puisque le prix du pétrole tout à coup a augmenté. Charles d'Iran, il a dit « Vous, vous avez augmenté vos produits » à 400-500%, nous, on était obligés de le monter, Faisal aussi, en Arabie Saoudite, euh, il avait, euh, avant le d'Iran, il a fait ça, on l'a tué, on l'a éliminé, euh, le roi Faisal, après c'est le chat d'Iran, après une fois qu'on a, a fait chuter le char d'Iran par Maktoub, par destinée déjà écrite, c'est-à-dire le short de chat d'Iran, c'était écrit cinq ans avant qu'il soit chuté, quatre ans avant, par Paul Redman, il a fait un bouquin, euh, Crash euh, 79, c'est-à-dire 79, le chat d'Iran va être chuté, il y aura un conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. grâce à ce conflit, il y a la mondialisation qui va devenir riche, à part... Et euh, loin des banques euh, reconnues mondialement. Alors, cette mondialisation, il cherchait un capital qui soit libre dedans. Parce que, euh, imaginez-vous, par exemple, les gens d'Amazon, ils m'ont dit, euh, oh, c'est dans le média ils disent, on vient ici pour créer plusieurs milliers de travail tout à coup, il y a tel syndicat qui fait des manifestations, on va être fermé. Euh, YouTube. Et Google, ils viennent avec des progrès qui oh, je fais faire ça, je vais faire ça », tout un coup, contestation, ils vont laisser partir, ils vont imposer des taxes, etc. Avec ça, avec démocratie, les gens ils sortent dans la roue, ils contestent. Alors pour ça, ils ont vu la mondialisation, il est voulu ils est vu qu'ils ne peuvent pas travailler en Europe ni en Amérique. Alors, ils ont ramené leur siège social et les, les capitaux, comme tu viens de dire, là-bas, en Chine. Et la Chine, il voulait ça. Il voulait ça. Il voulait manipuler ça. Il voulait qu'il devienne capital mondial. Et il est devenu capital mondial. Tout le monde actuellement, les l'a endetté. Tous les pays, n'importe quel pays, il l'a endetté. Mais la Chine, il est en réserve assez forte. Et tous les sièges sociaux de Soros, de Bill Gates, tout ça, c'est là-bas. Bill Gates, même Raoul, il a dit ce que j'avais dit il y a déjà deux ans. Il y a déjà deux ans j'ai dit ça, même il y a déjà un an, j'ai dit que Bill Gates, il n'est plus patron de euh, directeur PDG de Microsoft. Il a démissionné l'année dernière, mars de l'année dernière, il a démissionné. Il est patron de Guy Léad. Guy vous devez aller voir c'est quoi. Il est en Chine, c'est un laboratoire, etc. etc. Et après, qu'est-ce qu'il dit, M. Raoul Il dit euh, environ 20 milliards de médicaments quand on pouvait les utiliser, c'était détruit dans le monde. C'est pourquoi, parce que fa cette fabrication de médicaments, patate et Et en plus, lui, qu'est-ce qu'il dit, Raoul Il dit chaque fois quand il y a des sommes énormes, un jour il y a des magouilles. Et lui-même aussi, il dit ça, ça existe depuis toujours. Alors, depuis toujours, il existait, mais ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont choisi la Chine comme capitale. Bonsoir, c'est qui Bonsoir. Allô oui, bonsoir, je vous écoute. Ben c'est Léa Oui, là, je vous écoute. On a été coupé, j'ai perdu une partie de votre réponse, mais bon, merci, hein, j'ai compris. Euh, alors, euh, bon, de toute façon, vous, je, enfin surtout, je me retrouve dans la dernière partie dans, dans votre conclusion, mais c'est vrai que euh, pour analyser ça, vous remontez dans l'histoire euh, beaucoup plus loin que moi, mais en fait, vous avez raison, de toute façon, euh, euh, le, le, le capital et la, la mondialisation que moi j'appelle capitaliste, ça a commencé il y a très longtemps, ça je suis d'accord, bien sûr, enfin, c'est important de le rappeler. Mais, alors. Moi, je, je, je vous demande votre avis sur ce que, comment moi je voyais les choses. Euh, quand, parce que je posais la question, finalement, est-ce que euh, l'État chinois, euh, finalement, il y est pour grand-chose dans cette affaire Donc moi, si je regarde dans euh, la dernière période, euh, moi je vois dans cette affaire, enfin, euh, je vois qu'elle a été orchestrée par euh, ben, des organisations de l'ONU, à savoir l'Organisation mondiale du commerce. Vous euh, voyez, là je suis vraiment, dans, je ne suis pas dans l'histoire, hein, je suis dans une période très récente euh, qui a exercé donc ce rôle, euh, parce que vous parliez d'échanges commerciaux et tout ça, ben oui, c'est la même chose moi que je vois et que, que je suis en train de dire. Mais ce que je dirais, c'est que, enfin moi ce que j'avais compris, c'est que ceux qui détiennent euh, le capital, enfin en tout cas celui qui résulte de la, de la grande période industrielle, hein, ensuite euh, auquel s'est ajoutée la, la financiarisation, vous voyez je parle, de, je parle de, euh, depuis le 19e siècle donc et hein, jusqu'à jusqu aujourd'hui, euh, moi, je, je, ce que je pense, j'aimerais bien avoir votre avis. Moi, ce que je pense, c'est que, parce que ceux qui détiennent les capitaux, ce n'est pas les États, hein, on est bien d'accord. C'est ceux qui ont, qui détiennent les moyens de production et qui spéculent. OK Enfin, peut-être, peut d'accord, je ne sais pas. Et moi, je dirais que euh, l'Organisation mondiale du commerce, euh, elle a été à leurs ordres, à l'ordre de ceux qui détenaient les capitaux, qui se sont en tout cas, euh, euh, depuis le 19e siècle, énormément enrichis euh, bah, dans l'industrialisation, dans la transformation des matières premières, etc. Et voilà, et du coup, alors... Je crois que c'est là qu'on a été coupé, mais j'ai entendu le début de ce que vous disiez, complètement d'accord avec le fait que si c'est parti, si justement les, les, les industries, l'appareil les, les, les, enfin, de production hein, qui, qui produit les richesses, enfin qui pollue énormément la Chine euh, en ce moment, euh, après nous d'ailleurs, enfin après, après l'Occident... Euh, bien sûr, c'est pour des raisons euh, sociales, économiques, parce que, tout simplement, euh, là-bas, euh, la, la main-d'œuvre était beaucoup moins chère pour produire euh, bah qu'en qu Europe et aux États-Unis. Il me semble que c'est ce que... Euh, on a été coupé. mais il me semble que c'est ce que vous étiez en train de dire. Oui, voilà. Alors, oui, je vous écoute, on vous écoute. Donc, en fait... Euh, ceux, ceux, ceux qui ont organisé tout ça, euh, ben, c'est ceux qui, antérieurement, s'étaient euh, beaucoup enrichis et qui ont finalement... Euh, euh, ben, tous les, toutes les instances... Euh, euh, euh, enfin, les, les, les organismes hein, de, de, de direction du monde, en fait... Euh, euh, euh, sont, ils, sont, ils, sont à, ils sont à leur disposition. En fait, c'est pas, pas le politique, quel que soit le niveau. Hein. C'est vrai, d'ailleurs, à euh, l'intérieur de chaque pays, mais c'est pas les organisations politiques mondiales, si on peut les appeler comme ça, qui ont décidé. C'est ceux, ceux qui, qui avaient euh, accumulé énormément... Euh, depuis longtemps, hein, parce que de toute façon euh, euh, les richesses, ça se transmet hein, euh, des générations euh, enfin par héritage en plus, hein, qui euh, en fait euh, qui ont organisé tout ça euh, bah, pour eux mêmes, hein, en se faisant euh, une concurrence euh, énorme, parce que euh, vous parlez de Soros, mais euh, euh, dans, dans, dans cette affaire euh, moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, ben, s'il en reste qu'un, euh, euh, je serais celui-là. Hein, C'est ce qui se passe <rire> dans cette euh, dans cette mondialisation capitaliste. Oui, là, on vous écoute. Oui, ben, non, je vous, je vous ai dit, enfin, euh, concrètement, comment moi je j'avais compris les choses et je sais pas j'ai l'impression que c'est pas contradictoire avec ce que vous dites mais mais sauf que vous euh, bien sûr hein, vous, vous remontez euh, euh, beaucoup plus loin dans l'histoire euh, j'ai cru comprendre que tout à l'heure vous parliez de euh, aussi bien sûr tout ça s'est euh, passé bah, par des guerres de civilisation malheureusement dans la compétition pour euh, euh, pour euh, eh ben pour euh, euh, pour bien s'accaparer, euh, finalement, euh, toutes les richesses du monde. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Merci, Léa, merci de votre intervention. Vous avez d'autres oui, choses à merci. rajouter vous êtes très, très loin, hein, quand on est au téléphone, on ne entend pas bien, mais ça, je... Vous avez quand même entendu, merci. C'est moi que je vous remercie. Bonsoir là, merci, merci, au revoir. Ici et maintenant, 95.2 FM. Ah, tiens, aujourd'hui, j'ai fait tailler le rosier de l'arrière-cour parce qu'il en avait drôlement besoin.